Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir participé à mon petit jeu, ça m'a beaucoup amusé, je pense que ça vous a amusé aussi d'essayer de trouver les personnages dans cette photographie, mais malheureusement personne n'a su retrouver l'endroit où je me trouvais dans cette photographie. Parfois on cherche tout autour, on cherche partout, alors que c'est en plein milieu, comme le nez au milieu du visage. Voilà, j'étais là. J'aurai le plaisir de vous proposer un autre jeu parce que je pense que ça a amusé tout le monde. Et en attendant, n'hésitez pas à précommander le calendrier sur lesracinesdubaobab.com. À bientôt. Les précommandes s'arrêtent demain soir 23h59. Ensuite, les frais de port ne seront plus gratuits. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé aux précommandes. À bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres et des gens que vous croisez dans vos vies.